Merci, euh, bonsoir à tous, euh, merci à Céline et merci à Oceanopolis d'avoir euh, organisé cette soirée. C'est très sympa d'avoir beaucoup de monde, c'est très bien. Alors, comme, comme l'a dit, euh, bon, je, je suis ici pour euh, plus... Bon, vous savez qu'on est dans une, année, dans une année un peu spéciale, en 2015, euh, cette conférence euh, euh, climat à Paris en fin d'année. Elle est importante, alors elle est pas importante simplement parce qu'elle est à Paris, mais parce que, disons franchement, euh, on espère que des décisions pourront y être prises euh, pour effectivement... Euh, réussir à stabiliser le réchauffement climatique, ce réchauffement est inexorable, ce qu'on peut faire de mieux c'est de le limiter, euh, donc je reparlerai de cette conférence de Paris, mais euh, Céline tu m'as tendu la perche, c'est vrai que euh, je vais vous parler plus du climat du futur, mais euh, disons ma, ma, vie, ma vie de chercheur ça a été vraiment euh, euh, disons, les climats passés, hein, l'exploitation des glace du Groenland, de l'Antarctique, euh, effectivement, ça nous aide à comprendre le, le fonctionnement du système climatique. Euh, j'ai euh, une partie de moi qui est brestoise, dans ce sens que j'ai été assez longtemps, une dizaine d'années, président du, de l'Institut Polaire du, de l'IPEV. Et euh, je, je commence donc par vous montrer une carotte de glace. Voilà, donc un peu, euh, je vais, bien sûr, donc, ça euh, donc on a eu des grands projets en Antarctique au Groenland. Euh, voilà, une carotte de glace, ça fait euh, ça c 3 mètres de longueur, c'est euh, une dizaine de centimètres de diamètre, et on y apprend beaucoup de choses sur euh, le climat, l'environnement du passé. Euh, donc, euh, bon, alors voilà, bon, ça, je suis ici au Groenland, on découpe, c est, c est, généralement ce sont des projets, très généralement des projets internationaux, européens, et donc évidemment une des premières tâches qu'on a sur le terrain, c'est de découper les morceaux de glace. Pour les envoyer dans les différents laboratoires. C'est ce qu'on fait quand on est sur le terrain. Sur le terrain, les gens qui sont les plus importants, ce sont les foreurs. C'est très difficile de faire des forages de 2-3 km, ça prend des années. Généralement, on n'y arrive jamais du premier coup. Mais, euh, disons, pour ce qui me concerne, moi, ce qu'on a, qu a fait dans notre laboratoire, c'est surtout euh, d'analyser la composition de cette glace isotopique. Et c'est ça qui nous permet. Euh, de reconstituer les, les climats passés, enfin, disons, les, les variations de la température en Antarctique. Alors, mais il y a, il y a beaucoup mieux, enfin, il y a, il y a aussi dans, dans ces glaces euh, ces petites bulles d'air hein, qu'on euh, qu peut extraire, donc, euh, en particulier, ce sont les, dans certains, les travaux qui ont été réalisés au laboratoire de glaciologie de Grenoble, euh, par exemple, par euh, Claude Lorius, son équipe, Dominique Renault, Jean-Marc Barnola. Donc un peu de publicité, donc à, à la fin de l'année vous verrez un film qui sortira en salle qui s'appelle « Le ciel et la glace » qui est de Luc Jacquet, c'est celui qui a fait « La marche des empereurs » et euh, voilà donc c'est autour de la vie de Claude Lorius et toute cette aventure euh, qu'on a vécue, enfin moi j'ai eu la chance de la vivre euh, depuis, j'ai commencé en 68, donc toute cette aventure des, des grands forages en Antarctique et au Groenland et euh, donc je vous invite déjà à aller voir ce film, mais ça sortira en novembre dans, les, dans toutes les bonnes salles y compris à Brest. Et euh, voilà, par exemple, le genre de résultats qu'on a, euh, qu a réussi à, à mettre en évidence. C'était dans les années 80 que nous avons, disons, donc, euh, vous voyez, là au milieu, donc ce sont les, les 400 000 dernières années. Ah, j'ai mis ça, c'est bon. Ouais. Voilà, donc on part de, de, de moins 400 000 ans. Donc vous voyez, donc, ce qu'on qu fait à Saclay, donc dans notre laboratoire, c'est mesurer la composition de la glace. Ça nous permet de reconstituer les variations de température. Donc ces cycles, donc les, ça on appelle ça des périodes interglaciaires, nous sommes dans une période interglaciaire depuis 10 000 ans, et vous voyez qu'il y a eu des périodes beaucoup plus froides, à peu près 10 degrés plus froides en Antarctique, ce sont donc les périodes glaciaires, et il y a eu, disons les périodes glaciaires sont très longues, les périodes chaudes sont par contre très courtes, et donc il y a eu cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires, donc on a tous appris ça à l'école, donc on, dont on voilà, on trouve le témoignage dans, dans ces glaces polaires, mais le plus intéressant, évidemment, euh, disons, c'est de montrer. Ça permet, c'est la seule façon de voir ce lien, euh, disons, entre gaz à effet de serre. Ici, euh, donc on a le, le gaz carbonique. Vous voyez, il y a pratiquement une augmentation de donc 200 parties par million. Hein, c'est pas grave, l'unité. 280, il y a, euh, disons, en période chaude, plutôt 300, il y a à peu près euh, une augmentation de, de 50 40 à 50% des, euh, du, du gaz carbonique entre la période glaciaire et la période actuelle. C'est vrai aussi pour le méthane, il y avait moins de méthane, donc ce sont deux gaz à effet de serre, j'y reviendrai, moins de méthane pendant les périodes froides, et vous voyez que sur, euh, dans ces 400, donc on a maintenant des enregistrements sur 800 000 ans, et donc sur l'ensemble de cette période, on voit euh, un lien entre gaz à effet de serre et euh, climat. c'est effectivement, ça, disons, les, les premiers travaux ce, le premier cycle climatique, on, ce sont des, cette, les publications, c'était en 87, et ça, euh, disons c'était intéressant parce que c'était, disons avant, euh, quand on parlait de l'effet de serre, pour disons, donner un exemple, on nous disait effectivement euh, Vénus a euh, une température différente, Mars est très froid, Vénus très chaud, parce que l'effet de serre y est différent, mais on comprend bien que c'est euh, plus palpable de montrer que cet effet de serre opère aussi sur, euh, disons, dans sur notre planète, hein, et donc, euh, dans le passé, euh, il y a eu un lien fort entre l'effet entre de serre et climat. En notant quand même que l'origine des cycles glaciaires interglaciaires, ce n'est pas l'effet de serre lui-même, c'est l'astronomie et la position de la Terre sur son orbite. Donc, c'est ce qui m'a passionné pendant, pendant toute ma carrière, donc, euh, des, ce qu'on apprend des glaces polaires, et ce qu'on a appris aussi, c'est euh, qu'on eh est rentré dans un monde nouveau hein, depuis 200 ans. Vous voyez Cette augmentation du... Des, du, disons des, des, du gaz carbonique, on est à 400 parties par million, ça a pratiquement doublé, il y a deux fois plus de gaz carbonique dans l'atmosphère euh, que lors de la dernière période glaciaire. Alors c'est maintenant ce dont je vais plus vous parler. Alors de façon, donc là ce sont toujours les, euh, disons les, les mêmes résultats en fait, mais euh, sur une période plus récente, hein, donc sur les 10 000 dernières années, vous voyez, de 10 000 ans, Là, ça, disons, dans, dans cet encadré, ce sont les 200 dernières années. Donc, mais quand vous regardez euh, effectivement la composition de l'atmosphère euh, à l'échelle euh, des 10 000 dernières années, vous voyez qu'il y, qu y a vraiment une variation extrêmement rapide depuis 200 ans. Elle est à la fois rapide et importante. Euh, plus 40% de gaz carbonique, plus que multiplié par 2 pour le méthane, plus de 20% pour le, pour le protoxyde d'azote. Alors pourquoi je, je parle spécifiquement de ces, ces composés parce que ce sont les, alors la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre, mais nos activités ne modifient pas la quantité dans l'atmosphère. Le climat modifie le, le fait que l'océan se réchauffe, modifie la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais par exemple, si vous irriguez, ou alors des fois on me pose la question, les traînées d'avions, tout ça, ça ne modifie pas la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. A l'inverse, quand on parle de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote, ce sont vraiment nos activités qui modifient euh, la quantité de, de, de, de gaz carbonique dans l'atmosphère. Par exemple, c'est lié à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, du bois également. Hein. Si vous brûlez du bois, vous faites aussi du gaz carbonique. L'avantage, c'est que si, euh, disons, quand la forêt se remet en place, ou on, eh bien, on récupère ce gaz carbonique, on réabsorbe. Donc, globalement, c'est neutre. Hein? Donc, vous voyez, donc, le méthane, c'est à chaque fois que, le, euh, disons que la, la matière organique se décompose en dehors d'oxygène. De, hein? Donc, c'est quoi La panse des ruminants, les décharges, les rizières, les, les tas de fumier. Le protoxyde d'azote, c'est aussi lié aux engrais, aux fumiers également. Voilà, donc, ce que je veux simplement dire, je ne vais pas être trop long sur cette partie, mais euh, il faut retenir que nos activités, par nos activités, nous modifions de façon rapide et importante la combustion de l'atmosphère. Euh, c'est très bien documenté, c'est documenté par secteur, c'est documenté par région, c'est documenté par pays et euh, c'est quelque chose dont nous sommes certains. Alors pourquoi c'est important quand on parle de réchauffement climatique eh bien Que ces composés sont des gaz à effet de serre, ça veut dire que le rayonnement solaire, une fois qu'il est réfléchi à la surface de la planète, eh bien, une partie de ce rayonnement solaire réfléchi est absorbée euh, par ces gaz à effet de serre. Alors heureusement, hein, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, on ne serait simplement pas là. Hein, il y aurait, euh, disons, la température moyenne de la planète, ça l'ordre de moins 20 degrés. Donc euh, je veux dire, l'effet le, de serre est quelque chose de très bénéfique, c'est son augmentation qui nous pose problème. En gros, quand vous augmentez l'effet de serre, eh bien, vous augmentez le, le chauffage, vous augmentez la quantité de chaleur mise à disposition des composantes du système climatique. Alors les, donc on augmente en fait la quantité de chaleur de l'ordre de 1%. Et euh, il faut savoir qu'il n'y a que de ces 1% d'augmentation. Alors on va dire que ce n'est pas beaucoup, vous chauffez un peu plus, hein, 1% de plus, mais c'est justement là où est le problème. Hein, donc, et, et de cette quantité de chaleur, l'essentiel va dans l'océan en fait. Hein, 93%, euh, disons l'atmosphère en prend 1%, euh, les glaces 3%, les surfaces continentales 3%. Ça veut dire... Que quand vous parlez de réchauffement climatique, il ne faut pas regarder que ce qui se passe dans l'atmosphère. Mais il s'y passe quand même des choses. Donc ah oui, donc ça c'est pour un peu vous situer les idées, pour dire qu'on sait comment ce qu'on fait. Et ben, voilà ce qu'on fait en France. Vous voyez, donc le gaz carbonique c'est le vert. Donc les secteurs, l'énergie, l'industrie, évidemment le transport routier joue un rôle important. Le résidentiel tertiaire, vous voyez, ça joue aussi. Bon, C'est-à-dire ce qu'on consomme chez soi en gros. Le domestique, et puis euh, pas de surprise, quand vous regardez les, les deux gaz à effet de serre, euh, donc méthane et euh, disons protoxyde d'azote en bleu, et eh bien là, disons l'essentiel, une large partie de ces deux composés euh, est liée à l'agriculture, à la sylviculture. Donc euh, voilà, ça représente à peu près un quart à l'échelle mondiale. Alors, oui, on voit quelque chose. Donc, euh, alors quand on parle de réchauffement climatique, donc là, vous voyez, on va de du milieu du 19e siècle à, à dans ce cas-là, 2011, eh bien, vous voyez que, euh, donc, il y a un réchauffement climatique, alors pas année après année, hein, il y a une variabilité année après année, euh, quand on parle de réchauffement climatique, on aime mieux l'évoquer, euh, ce sont les mêmes données, mais simplement, elles sont décennies après décennies, elles sont moyennées sur 10 ans, et c'est là que vous voyez euh, que, disons chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies qui les ont précédées depuis 1850 donc on voit aussi que ce, que ce euh, réchauffement n'est pas homogène, il est à peu près deux fois plus rapide dans les régions de l'Arctique parce qu'il y a des processus d'amplification euh, il est moins important sur l'océan euh, voilà mais euh, notre conclusion c'est que le réchauffement est sans équivoque alors il est également sans précédent c'est à dire quand on regarde on a beaucoup de données sur l'hémisphère nord, moins sur l'hémisphère sud, mais contrairement à ce qu'on nous dit très souvent, hein, Laurent Cabrol, quand je l'en fasse moi à chaque fois, ne cesse de le répéter, le Groenland vert, c'est quelque chose de très mythique, mais qui n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a, a pas eu au, cours des, au début du, de ce millénaire de période plus chaude qu'aujourd'hui à l'échelle hémisphérique. Ça peut être vrai régionalement, mais quand on regarde à l'échelle de l'hémisphère nord, eh bien, les 30 dernières années sont les plus chaudes qu'on ait connues depuis au moins 1400 ans. Donc le diagnostic est très clair. Alors évidemment, il y a eu des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui dans le lointain passé. Et même le... Il suffit d'y aller, il y a 120 000 ans, par exemple, la précédente période chaude était plus chaude que la période actuelle. Ça c'est sans, sans discussion de l'ordre peut-être 2 à 3 degrés plus chaud en moyenne globale. Il y a aussi des périodes beaucoup plus chaudes, au Crétacé, au Tertiaire. Donc le fait de dire que euh, disons de façon naturelle, le climat a pu être plus chaud qu'aujourd'hui est tout à fait exact, euh, simplement euh, ce n'est pas vrai pour euh, ce qui concerne le dernier millénaire donc euh, bon là ça permet de voir un peu plus de détails ça permet d'abord de montrer de, de, de, de, disons ça ce sont des données qui donc les, les, les données précédentes s'arrêtaient en 2012 là on a les deux dernières années donc ça permet de montrer que euh, disons 2014 a été l'année la plus chaude à l'échelle de la planète hein, donc euh, et puis ça permet aussi de différencier les années selon quelles sont des années où il y a un phénomène El Niño, c'est-à-dire une partie de l'océan Pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne, euh, celle où il y a une, les bleus, celle où il y a une période El Niña, c'est le contraire, c'est-à-dire que cette, une partie de l'océan Pacifique est, euh, disons, est plus froide que sa valeur moyenne, c'est ce rythme qui, avec, disons, vous voyez, il y a un rythme de ça dépend de 3 à 7 ans, et ce qu'on observe, c'est que ce sont les, normalement les, les années El Niño, évidemment, il n'y a pas de surprise, puisque une partie de, du Pacifique qui est plus chaude que la moyenne, sont des années chaudes. Alors, il est intéressant de remarquer que 2014, alors c'est une année, euh, disons, sans El Niño, et sans l'inverse non plus, a été l'année la plus chaude. Ça veut aussi dire que, disons, la prochaine année avec El Niño sera une année euh, certainement record, ce sera peut-être 2015, ce sera peut-être 2016, on verra, euh, 2015, et... Certains pensent que ça pourrait être 2015, on verra bien. Euh, voilà, donc, euh, alors ce qui est important dans, dans ce problème de réchauffement, c'est bien de regarder euh, les autres composantes du système climatique. Et, et vraiment, ce qui est au cœur de, enfin, pour moi, l'argument principal du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, pour beaucoup, c'est un problème, ce qui est, ce qui est vrai d'ailleurs, je reviendrai, hein, mais c'est aussi un, un indicateur très clair du réchauffement climatique. Pourquoi Donc, nous avons hein, une élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année. Après, euh, donc ça peut varier d'une année sur l'autre, en moyenne. Alors on est sur ce rythme-là. Et euh, cette élévation du niveau de la mer, pour, la mo pour moitié, elle est liée à la fonte des, des glaces. Alors, soit les glaces des, des, de nos régions, alors on appelle ça les glaciers tempérés. Alors, il y a évidemment un peu les Alpes, mais encore plus l'Himalaya, les Andes, les rocheuses. Hein, disons. Et puis, depuis une vingtaine d'années, eh bien le, le Groenland, et puis l'Antarctique de l'Ouest. Alors, alors, cette partie de l'Antarctique est disons que dans le prolongement de l'Amérique du Sud, contribue également à l'élévation du niveau de la mer. Donc vous avez à travers la, disons, donc effectivement cette contribution des glaciers et des calottes glaciaires, c'est directement lié au réchauffement de ces régions, et donc ça témoigne du réchauffement. Alors l'autre partie, euh, disons, un autre tiers est lié à, au fait que l'océan se réchauffe, donc vous voyez là, il y a de plus en plus de chaleur dans l'océan, donc on sait le mesurer, les océanographes, je salue ici Paul Tréguer et beaucoup Anne-Marie donc c'est donc, vous qui faites ça quand même hein. c'est pas nous, mais voilà les, les, mesures de, de les mesures de quantité de chaleur en fait, température de quantité de chaleur montrent clairement que la quantité de chaleur dans l'océan augmente et euh, eh bien, ça se traduit aussi par euh, une contribution à l'élévation du niveau de la mer il, y a, il reste à peu près 15% qui sont liés au fait que, alors, on pompe de l'eau donc on pompe on n'arrête pas de pomper dans les nappes souterraines et cette eau, à la fin, elle se retrouve dans l'océan et ça joue quand même pour une petite partie de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, mais tout ça pour dire que vraiment l'élévation du niveau de la mer est un indicateur très clair en un seul chiffre du réchauffement climatique. Alors d'autres indicateurs, donc si vous regardez la banquise, là on parle de la banquise arctique, vous regardez, elle est, elle est minimale à la fin de... donc elle est très importante, une large partie de l'Arctique actuellement... Et recouverte de, de glace, moins que d'autres années. Alors, il y en fait, même la, la, on est plutôt la, disons la, la couverture maximum de cette année est nettement inférieure à celle des années précédentes. Mais la couverture minimum, elle, c'est à fin septembre, enfin on prend, on prend de façon un peu, non pas arbitraire, mais on prend la, la mi-septembre, bien à la mi-septembre, il y a 200 ans, il y a une, enfin au début du, du, 19, du 20e siècle, il y avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés, alors le maximum, c'est 14 millions de kilomètres carrés, je crois. Il y a à peu près 10 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été. Maintenant, il y a plutôt 4 ou 5 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été. Il y a deux fois moins de banquises à la fin de l'été qu'il y a une centaine d'années. Donc, c'est vrai aussi pour les surfaces enneigées. Alors, les surfaces enneigées euh, donc, sont maximales à la fin de l'hiver et elles sont moins importantes euh, qu'elles ne l'étaient également il y a un siècle. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment... Tout nous montre que, que le, le climat se réchauffe. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, suffit de regarder autour de vous. La nature, la nature, au sens large perçoit le réchauffement climatique. C'est très clair. Bon, évidemment, on donne en France, là l'exemple n'est pas là. On donne en France cet exemple des dates des vendanges qui se sont avancées d'à peu près trois bonnes semaines, entre trois semaines et un mois depuis une cinquantaine d'années, depuis les années, enfin la, disons, les années 50. Bon, là il y a d'autres. C'est simplement pour. Donc là, ça va être des inondations. Disons que. L'océan réagit, il y a l'augmentation de l'acidité de l'océan, mais bon, les, disons, les poissons aiment bien trouver les températures qui leur plaisent, donc ils se déplacent. Des feux de forêt hein, qui sont plus importants. Euh, Ce cristal de glace, c'est pour dire que les, disons, nos montagnes sont affectées un hein, glacier, mais aussi euh, durée d'enneigement. Euh, voilà des, des inondations catastrophiques, en particulier. Euh, il y en a eu en Bretagne, mais surtout c'était encore pire la même année, donc c'était l'hiver dernier, enfin bon, l'hiver de l'an dernier, pas l'hiver dernier, dans, dans le, disons, quand on regarde le, disons, le, le sud de, de l'Angleterre, voilà, et puis donc des écosystèmes naturels, tout est affecté, tout réagit, aussi tout, bien sûr la faune, la flore, tout réagit comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Le diagnostic est là très clair, il y a tout un ensemble de, de disons, de d'indices qui montrent, disons, la, la nature ressent ce réchauffement climatique, il n'y a pas simplement, disons, les thermomètres, les élévations du niveau de la mer, mais c'est au sens plus large. Voilà, alors, donc il y a effectivement, là c'est aussi pour, pour l'année la, pour la, pour récente, on voit aussi, bon, des extrêmes, alors nous on est très prudent sur l'attribution des extrêmes ou non aux, aux activités humaines, mais bon, quand on regarde les extrêmes, ils ont plutôt tendance à, disons, à à s'amplifier, à augmenter, soit en intensité, soit en nombre, nous restons très prudents. Alors c'est vrai que si vous êtes euh, habitant du Québec ou euh, dans la Nouvelle-Angleterre ou New York, euh, vous ne pouvez pas croire au réchauffement climatique, ils ont un hiver très très froid. Et pourtant ça c'est quand même intéressant de montrer que 2014, eh bien, euh, si vous êtes là, vous avez l'impression d'une année très froide, et puis euh, en moyenne globale c'est indiscutablement l'année la plus chaude qu'on ait connue depuis 150 ans. Donc, évidemment, des périodes de sécheresse, des, des vagues de froid, vous pouvez très peu, mais surtout des, des, des sécheresses, bon, celle de Californie est très marquée. Euh, voilà, donc des phénomènes qui sont, euh, qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle enfin, des coûts d'assurance, d'ailleurs, et puis des désastres climatiques. Euh, voilà, donc maintenant, si. Alors, j'ai essayé de vous dire deux. Enfin, donc, dans, dans notre domaine, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de questions qu'on se pose il y a des incertitudes. Mais il y a aussi des certitudes. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que nous avons deux certitudes. Le premier, c'est que ce sont nos activités qui modifient la condition de l'atmosphère. Le second, c'est que le réchauffement climatique est sans équivoque. Donc pour notre communauté, ce sont vraiment deux certitudes. Alors là où on commence à avoir débat, et il est légitime, c'est effectivement, vous nous dites que le chauffage augmente, vous nous dites que la température augmente, mais ça ne prouve pas qu'il y ait relation de cause à effet. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc c'est un débat tout à fait légitime euh, que certains mènent peut-être trop loin parce qu'en en fait nous avons maintenant les arguments très clairs pour euh, conclure et je pense que c'est un des résultats principaux euh, de, du cinquième rapport du GIEC que, en fait euh, euh, disons euh, le, à plus de 95 chances sur 100 le, une large part du réchauffement climatique que nous vivons actuellement est déjà liée aux activités humaines. Pour notre communauté nous sommes déjà dans un monde dont nous modifions le climat alors, comment on arrive à cette conclusion Eh bien, euh, on peut regarder, euh, bien sûr, les, euh, on connaît les causes naturelles de modification du climat. Ce sont, là, on va s'intéresser aux 150 dernières années. Donc, on connaît les causes naturelles. Les causes naturelles, ce sont largement euh, ce qui est lié à l'activité la, solaire, la variation de l'activité solaire. Il y a, par exemple, un cycle de 11 ans. Mais aussi l'activité volcanique. À chaque, par exemple, ça s'est... Ça correspond au Pinatubo je crois à 91 et là à chaque grande éruption volcanique eh bien, il y a un refroidissement qui dure quelques dixièmes à peu près de quelques dixièmes de degrés à l'échelle planétaire qui dure quelques années et puis après ça se remet disons sur la ligne de base donc si on tient compte en fait si on tient compte des causes naturelles de modification du climat eh bien on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années A l'inverse si on tient compte à la fois des causes naturelles mais aussi de celles liées aux activités humaines alors dans les activités humaines, c'était mentionné, mais je le redis là, il n'y a pas que l'effet de serre. Il se fait que la pollution, la pollution au sens vraiment trivial du terme, celle de, donc que ce soit la pollution urbaine, la pollution automobile, la pollution industrielle, disons, rejette ce qu'on appelle nous dans notre jargon des aérosols dans l'atmosphère. En particulier, certains de ces aérosols, les aérosols sulfatés, jouent un rôle dans la vie des nuages. Ce sont des noyaux de condensation et tout cela modifie les propriétés optiques des nuages, avec comme résultat, en gros, de façon simple, que la pollution euh, contrecarre une partie du réchauffement climatique de l'ordre de 20%. Donc, euh, quand on tient compte de tout cela, eh bien, on voit quand même qu'on explique de façon tout à fait correcte euh, le réchauffement des 50 dernières années. D'où cette conclusion, les activités humaines sont vraiment à l'origine du réchauffement que nous vivons depuis, euh, en tout cas maintenant, Vous voyez, euh, disons, il y a eu cette divergence qui s'est passée, euh, au cours des, des, des, disons, à peu près, après la, à partir des années 50-60. Alors, on, on, a fait, on est allé plus loin dans le, dans le cinquième rapport du GIEC. c'est intéressant, c'est qu'on a été capable de chiffrer hein, les contributions des différentes, euh, disons, les différentes contributions au réchauffement observé. Alors, le réchauffement observé, c'est, alors là, on parle de la période depuis 1950, le réchauffement observé, c'est 7 dixièmes de degré, 2 tiers de degré. Voilà, c'est ça en noir. Euh, les gaz à effet de serre expliqueraient pratiquement un degré de réchauffement. S'il n'y si avait pas, si avait pas euh, des aérosols. Alors, en fait, euh, euh, disons, quand on, disons la, la composante des activités humaines, c'est la différence entre le vert et le jaune. Alors, vous voyez, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle anthropique. Eh bien, on explique, hein, c'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion, on explique que, eh bien, le, disons, le... Les activités humaines sont à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique. Quand on regarde les causes naturelles, eh bien on ne peut expliquer qu'un dixième de degré, par exemple par la modification de l'activité solaire ou de l'activité volcanique, par rapport à sept dixièmes de degré. C'est un peu logique, puisque quand on regarde les quantités d'énergie qui sont en cause, c'est trois watts par mètre carré supplémentaires que nous avons apporté à travers l'augmentation de l'effet de serre, et euh, la variabilité, de, de, par contre, la variabilité de, du soleil, la variabilité solaire, euh, me, est, disons, son amplitude n'est que l'ordre de 1 dixième de watts par mètre carré. Donc on voit bien, c'est la raison fondamentale pour laquelle, euh, disons, euh, finalement, le, les activités humaines ont pris le pas euh, sur la variabilité naturelle. C'est simplement que ce que nous faisons alors, en termes d'énergie est vraiment beaucoup plus important que la variabilité du Soleil à ces échelles de temps. Donc voilà, donc ça c'est une conclusion importante. Et euh, de toute façon... Euh, qui, qui, je dirais, qui ne change pas euh, fondamentalement euh, l'idée que nous avons du climat futur. Je veux dire par là que cette question nous était posée en, dans le premier rapport du GIEC, euh, est-ce que, est que les activités humaines sont déjà à l'origine du réchauffement euh, La réponse du premier rapport du GIEC en 1992 était on ne sait pas. On ne sait pas dire y a, si les activités humaines sont à l'origine du, du, du, du réchauffement climatique. Et quand on regarde le même rapport de 1992, eh on prévoyait de toute façon, c'est assez indépendant, qu'à eh horizon 2050, le réchauffement climatique, si l'effet le, de serre allait continuer à augmenter, pouvait être de quelques degrés, entre 2 et 5 degrés, au, cours, au milieu du XXe siècle. Au milieu du XXIe siècle. Donc je veux dire par là que disons, ces projections pour le futur n'ont pas tellement varié au cours, de, disons, au cours des 25 dernières années. Alors où en sommes-nous alors donc là on s'appuie sur le rapport du GIEC. donc vous voyez là on va parler cette fois de la, de, enfin, donc de, disons, du 20e et du 21e siècle. Donc pour le 20e siècle ce sont les données, et pour le 21e siècle donc, on a essayé de présenter, Alors, donc on comprend bien que, je pense que c'est intuitif, hein, que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique va être important, donc ça c'est logique, en gros, c'est ce que nous disent les modèles, ils confirment cette intuition. Et donc, euh, en fait, pour disons, essayer de présenter de façon assez simple, eh bien, euh, on discute, de... donc on a analysé deux scénarios en priorité, enfin, on présente ici deux scénarios, le scénario émetteur. Le scénario émetteur, c'est celui, euh, en gros, euh, où on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, si aucune mesure n'a été prise, j'espère qu'on ne sera pas là. Et puis le scénario sobre qui euh, disons, répond à l'objectif de, de, de la convention climat, de la convention climat, qui est de maintenir le réchauffement climatique à, à 2 degrés, enfin, de maintenir le réchauffement à 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Alors si on regarde le scénario émetteur, voyez on arrive à des températures de, entre 4 et 5 degrés à la fin du siècle. C'est très dur de dire, mais c'est très dur de faire comprendre que 4 à 5 degrés, eh bien en moyenne globale, c'est un climat complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Mais l'exemple qu'on donne, qui est ben, au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, la température n'était que de 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, disons de façon naturelle, euh, la nature a mis des milliers d'années pour passer de la dernière période glaciaire à la période actuelle, et là, nous lui ferions subir... Le même changement en moyenne, mais sur l'échelle de, disons, euh, disons de, de, de, de moins d'une centaine d'années. Donc on voit bien la vitesse du réchauffement climatique que nous mettons en route actuellement, hein, qui est quelque chose de, de, de phénoménal. Alors, quand on regarde, on va regarder. Alors, il y a aussi une autre caractéristique c'est que ce scénario eh bien, il n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle. Si on continue à, disons, à faire n'importe quoi, eh bien on va vers 6, 8 degrés. À la fin du siècle prochain donc de, de, de réchauffement donc, ce sont alors quand on regarde ces conséquences donc c'est pas très clair mais c'est pas, pas très grave vous avez cinq catégories donc on a dans le, le rapport du GIEC classe de façon un peu disons les les, disons, les, les conséquences du réchauffement climatique en, en cinq catégories donc euh, la première catégorie ça appelle ça des systèmes uniques menacés en gros par exemple des, le bon exemple, ce sont les récifs coralliens qui à la fois souffrent de l'acidification de l'océan et du réchauffement des eaux de surface de l'océan. Il faut voir que dans le, cas, dans, le cas de, dans le cas du scénario émetteur, à la fin du siècle, l'acidité de l'océan aura été multipliée par deux. C'est très clair. Donc, Elle a déjà augmenté de 30%, mais l'acidité de l'océan serait multipliée par deux. C'est aussi la banquise, par exemple. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les événements extrêmes, les événements climatiques extrêmes, Bon, ça va sécheresse euh, inondation canicule euh, cyclone qui pourrait devenir et en fait qui pourrait devenir plus intense pas forcément plus fréquent euh, et certains événements extrêmes donc une des caractéristiques d'un climat plus chaud c'est qu'effectivement euh, les événements extrêmes deviennent soit plus intenses soit plus fréquents soit les deux par exemple pour les canicules hein, quand on regarde j'y reviendrai tout à l'heure hein, donc euh, voilà donc ce sont les événements extrêmes la troisième catégorie c'est plutôt les sur Les populations, quand on parle de réfugiés climatiques, quand on parle de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau qui seront menacés, c'est tout ça qui est derrière cette troisième catégorie. La quatrième, ce sont plus tous ces phénomènes environnementaux qui, par eux-mêmes, sont des, des, des problèmes auxquels il faut faire face. Justement, l'accès en eau, euh, les rendements agricoles vont être affectés, la biodiversité, la perte de biodiversité va être exacerbée, les problèmes de santé aussi, avec beaucoup de problèmes sur les, les disons, santé hein, liés au réchauffement climatique, euh, des problèmes de, de, aussi d'écosystèmes naturels qui seront fortement affectés. Hein, donc toute cette catégorie, euh, donc en fait, euh, ce qu'on observe de façon assez globale, c'est que, disons, les, les, les phénomènes, et de même pour la pollution d'ailleurs, hein, disons tous ces phénomènes qui par eux-mêmes sont déjà des problèmes environnementaux, sont en général euh, tous exacerbés par le réchauffement climatique, surtout s'il est rapide. C'est ça l'idée. Euh, ensuite, la dernière catégorie, on parle plus de phénomènes irréversibles. Donc, il y a, on peut donner deux exemples. Un phénomène irréversible, c'est l'élévation du niveau de la mer. Jamais on ne reviendra, euh, disons, de mémoire d'homme au niveau de la mer d'il y a 100 ans. Bon, et le niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre. Je reviendrai de façon très importante. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de la fonte du permafrost. Euh, alors, la fonte du permafrost n'est pas irré irréversible par elle-même. On pourrait imaginer. Euh, que les permafrosts, disons, si ça refroidissait, se remettent en place, hein, c'est ce sol gelé. Ah, mais il faut voir que certains sont gelés, puis des, justement, depuis la dernière période glaciaire, sur de grandes profondeurs. Mais euh, ce qui se passera, de toute façon, ce qui est irréversible, c'est le fait que euh, la fonte du permafrost, aussi se traduit par une, euh, disons, toute la matière organique qui est dans, ce, dans ces sols gelés, se décompose et va former soit du gaz carbonique, soit du méthane, et ce cas carbonique méthane sont de façon irréversible dans l'atmosphère, ou en tout cas dans le système. Donc c'est en ce sens irréversible. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on voit eh bien, Vous voyez, donc ces cinq catégories, alors ensuite il y a, il y a des niveaux de risque d'indétectable, de, moyen, élevé, très élevé. Donc vous voyez, si vous êtes à 4 degrés, alors je ne vous parle pas après, si vous êtes à 5 ou 6, pratiquement tous les, tous les voyants sont au rouge. Donc, disons, dans tous les cas, quel que soit en gros de façon parlerai de quelques-uns donc tous les voyants sont au rouge à l'inverse euh, disons en gros ça veut dire quoi ça veut dire que euh, on aura beaucoup de mal sinon il y a beaucoup ça sera en pratique euh, impossible de s'adapter en tout cas très difficile voire impossible de s'adapter à, à, à ces nouvelles conditions c'est très clair à l'inverse et ça l'intérêt de la c'est au cœur de la conférence de paris si on réussit à limiter le, le réchauffement climatique et eh bien euh, bon évidemment il y aura il y ya des choses je le dis qui sont inexorables là, l'acidification de l'océan, euh, disons la, la, les récifs coralliens qui seront mis à mal, mais globalement, on voit bien que disons, les effets sont plutôt moyens, voire certains indétectables. Donc l'idée, c'est que si on réussit à, à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. Alors pas pour tout, hein, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra, mais euh, c'est quand même le mieux qu'on puisse faire, c'est de limiter ce réchauffement climatique, et, et je crois que, euh, disons, ce, ce graphique... Euh, ont justifié pleinement la décision de tous les pays, justement, de, de s'attaquer à ce problème. En tout cas, tous les pays ont adhéré à cet objectif. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que, pas dire que on réussira. Euh, disons, il n'y a pas, justement, il y a entre le diagnostic et puis l'action, il y a malheureusement un fossé euh, qui est pour le moment, le moment loin d'être comblé. Alors quelques exemples hein, l'élévation du niveau de la mer. Donc là, vous avez le là il y a quatre scénarios. Le scénario émetteur c'est celui-là vous arrivez à, à des élévations du niveau de la mer de près de 80 cm à la fin du siècle, mais même dans le cas du scénario euh, disons sobre, il y a une telle inertie dans le système océanique que euh, l'élévation du niveau de la mer sera de toute façon de 30-40 su cm supplémentaires. Donc on n'échappera pas à une élévation du niveau de la mer supplémentaire. Le problème, c'est pas tellement à la fin du siècle, c'est la suite. Là, l'inertie est telle que ça se poursuivra pendant des siècles et des siècles, comme on dit. Et donc jusqu'à et si le réchauffement climatique était maintenu en-dessus d'un certain seuil, qui est en fait entre 1 et 4 degrés, en gros, ça serait probablement le cas dans, dans, dans le scénario émetteur, et bien, à long terme, on ne parle pas d'une échelle séculaire, mais d'une échelle millénaire, euh, il est très probable que le, le Groenland, euh, bon, actuellement au rythme où ils font, ça mettrait 7000 ans, hein, donc ils font à peu près, euh, voilà, hein, donc euh, au rythme où il contribue à l'élévation du niveau de la mer, mais euh, dans ce cas-là, ce serait plutôt une échelle millénaire que le Groenland disparaîtrait. Euh, ça, ce sont euh, 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, et ce sont des choses que nous mettons en route par nos actions d'aujourd'hui. C'est bien ça qu'il faut, qu faut comprendre. Donc, euh, j'illustre souvent, le, je ne suis pas spécialiste de la biodiversité, mais il me semble que, que ce, disons ce, disons ce, ce, ce graphique, ce, ce diagramme du, du groupe 2, du, enfin, de, de, de, de, des impacts, est, est très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on y voit on y voit la, voilà, la, la vitesse de déplacement du climat. Hein, donc, Dans le cas du scénario émetteur, à la fin du siècle, on arrivera à des vitesses de déplacement du climat alors, dans l'hémisphère nord euh, vers le nord, hein, disons en cas de plaine, de l'ordre so de 7, 6 à 7 km par, euh, par an, hein, 60 70 km par décennie. Ça serait un déplacement ce serait des déplacements très importants. Qu'est-ce qu'on observe Ça, Ce sont les, les capacités, les vitesses de déplacement des espèces. Alors, vous voyez les arbres, hein, bon, ce n'est pas très grave. des, des des plantes, des arbres. Euh, là, vous voyez des, des rongeurs, des primates. Hein. Disons, pour beaucoup de ces espèces, eh bien, leur capacité de déplacement est tout simplement euh, plus faible que la capacité de déplacement du climat. C'est-à-dire que si on ne les aide pas, ils auront beaucoup de mal à s'adapter. Évidemment, il y a des espèces qui peuvent se déplacer plus rapidement. Hein. Donc, quand on parle bon, de certains mammifères, euh, sabots, voilà, des, les, disons, des, des insectes, hein, voilà. Et Mais globalement, on comprend bien que euh, disons, un changement climatique rapide accélérerait, exacerberait la, la perte de biodiversité, dont on comprend bien qu'elle est mise à mal pour beaucoup d'autres raisons. Mais, euh, voilà, donc alors ensuite, les rendements agricoles, je ne vais pas faire le tour de tout, hein. je vous montre deux ou trois exemples, je crois que c'est le dernier que je montre. Alors, euh, évidemment, on a le sentiment que, et à ce que, disons, avec le réchauffement climatique, certaines régions vont gagner en termes de productivité agricole, on a moins le sentiment que certaines régions vont perdre. Il faut voir par exemple que dès maintenant, eh bien, le, le, disons, les, les, les productivités agricoles de, par exemple en France, les rendements de blé, euh, disons, qui avaient augmenté de façon régulière depuis la Seconde Guerre mondiale, ont stagné au cours des dix dernières années. Et une partie de cette stagnation, le fait que les rendements n'augmentent plus, eh bien, est attribuée en fait à disons à des périodes plus sèches, en gros à des paramètres climatiques. Déjà, le climat influence déjà les rendements agricoles. Et effectivement, donc là, vous avez en bleu, les, disons, on parle ici des quatre cultures vivrières principales, blé, riz, maïs, soja, c'est en gros sur lequel, celle sur laquelle nous nous, nous, nous, nous nous appuyons pour l'alimentation en général, et pour, y compris l'alimentation du bétail, bien sûr. Donc vous voyez, il y a effectivement les régions en bleu, ce sont les régions qui gagnent, c'est agrégé, donc il y a, il y a des certaines régions où la productivité peut pratiquement aller jusqu'à doubler, et en jaune, hein, et ce sont les régions qui perdent. Vous voyez, effectivement, jusqu'en 2030, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équivalentes. Puis quand vous, quand vous voyez que le réchauffement climatique se met en place, eh bien, il est clair qu'à la fin du siècle, le, les régions qui perdent, en particulier pour des, des raisons de sécheresse, pour des raisons aussi de... Bien, ça peut être l'élévation du niveau de la mer qui affecte, euh, disons, ça salinise les sols dans certaines régions. Et donc les régions qui perdent prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent. Et donc en cas de réchauffement climatique important, il y a un problème avec la sécurité alimentaire mondiale qui sera... De, bien sûr, la, la démographie est là, qui sera de toute façon, je dirais, difficile. Enfin, ça pose déjà un problème euh, en dehors du, du, du réchauffement climatique. Mais là aussi, c'est pour bien montrer que le réchauffement climatique n'aidera pas, euh, disons, à résoudre le problème de sécurité, de sécurité, ou à apporter des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire. Donc maintenant, euh, alors, bon, quelque chose que j'ai bien montré, hein, donc j'ai été chargé de, euh, disons de coordonner des, des rapports sur euh, le climat de la France. En gros, c'est pour montrer que ce pas chez les autres que ça se passe, hein, ça se passera aussi chez nous. Hein, donc voilà, on a... Enfin, j'avais remis à Ségolène Royal l'an dernier un rapport plus sur les scénarios régionalisés. Cette année, le rapport euh, a été euh, plus sur l'élévation du niveau de la mer, sur le problème de l'élévation du niveau de la mer. Je, je vous montre quelques points. Donc en termes de... Alors bon, maintenant vous le savez tous, hein, 2014 a aussi été l'année la plus chaude qu'on ait connue en France, hein, depuis euh, voilà, 150 ans, en fait, ici euh, depuis le début du siècle. Et alors c'est assez, assez, euh, assez, disons... Euh, intéressant de noter que personne n'a personne perçu l'année 2014 comme une bonne année. Vous voyez, l'été a été pourri, vous voyez les, les, mois de, disons, les, les mois en dessous en bleu, donc ce sont les mois qui ont été disons, plus froids que la moyenne. Disons que voilà c'est pratiquement tout l'été, bon, à part quelques pointes, et en juin je pense que vous voyez l'été a été pas très bon. Et en fait c'est l'année la plus chaude parce que l'hiver a été très doux et l'automne a été très doux. Donc c'est pour ça que c'est l'année la plus chaude, pas du tout, euh, on n'a pas du tout cette perception à travers la qualité de l'été, hein, disons l'été a été plutôt médiocre. Alors quand on regarde vers le futur, on regarde ici dans ce cas-là, donc en fait j'ai pris deux des modèles, alors l'intérêt, donc le modèle de l'Institut pierre simon laplace c'est une météo France qu'on régionalise, c'est-à-dire que disons dans les modèles globaux on a une grille d'à peu près 100 km sur 100 km, là avec euh, disons si on regarde à l'échelle plus régionale, on peut aller sur des, des grilles de, de, de, de, de, de 8 km, en gros de 8 à 10 km, euh, l'ennui c'est que quand, on, enfin bon, en fait, il euh, y a aussi quand même aussi des incertitudes, c'est un peu pour, euh, disons, pour illustrer cela, vous voyez, ça, ce sont deux modèles différents dans les mêmes scénarios, euh, qui donnent quand même des réponses assez différentes. Mais si vous regardez là, par exemple, ça c'est le mode météo fond, les réchauffements d'été sont, euh, disons, là aussi de 4-5 degrés, Hein, disons plus important sur le sud-est de la France que sur le nord-ouest hein, Vous voyez, la Bretagne, les réchauffements sont plutôt moins importants alors, là je suis peut-être passé assez vite, donc c vous voyez c'est sur les 30 dernières années on donne les étés moyens sur 30 ans, en fait il est plutôt plus, euh, disons, je ne dis pas plus intéressant mais en tout cas plus explicite de montrer non pas les 30 dernières années mais année après année si vous regardez année après année, ça c'est pour l'île de France. Donc là ce sont les, voilà, les températures d'été en île de France. Alors d'été, euh, ce sont les, euh, les mêmes approches, sauf qu'au lieu de montrer les 30 dernières années, je montre année après année. Donc euh, vous voyez, donc ça ce sont les données jusqu'à les deux étés. Alors j'aurais pu le mettre. Donc les deux étés qu'on a eu euh, très caniculaires, 2003, ça ne nous a pas laissé un très bon souvenir. Alors ça c'est 1976. Hein. Donc voilà, il y a des simulations. Donc 2003 était à peu près 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Et quand vous, alors évidemment, il y aura toujours des canicules à la fin de, de, de ce siècle. Et quand vous regardez le scénario émetteur, voilà le scénario émetteur ici, eh bien, les étés caniculaires de la fin du siècle risquent d'être jusqu'à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Donc vous voyez que et pratiquement tous les étés seront aussi chauds, au moins aussi chauds que 2003. Donc ça donne une idée de, du monde vers lequel on irait et ça laisse pas forcément de bons souvenirs et ça ce sont des, des vrais problèmes. Alors à l'inverse on voit bien l'intérêt de politique climatique, hein, pratiquement dans ce scénario euh, qui n'est pas le scénario le plus sobre mais qui est un scénario intermédiaire, Eh bien on voit que pratiquement eh il n'y a aucun été qui, qui dépasse 2003. Hein, vous voyez bien à peu près, donc, euh, donc on voit bien, je pense que ça illustre mieux je crois cette Disons, de comparer les étés à la fin du XXIe du siècle, ça illustre mieux l'absolue la, nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Euh, en tout cas, c'est un point important. Alors, si on regarde maintenant les précipitations, donc ce qu'on voit dans les, dans les modèles, c'est vraiment une diminution des précipitations, en particulier, c'est une constante de deux modèles, sur la, le sud-est de la France. Alors, je le dis parce qu'il y a aussi une vingtaine de modèles qui tous montrent, là j'en montre que deux, cette caractéristique. Une caractéristique très claire, c'est que sur tout le pourtour méditerranéen, euh, disons l'été, il y aura moins de précipitations et on voit bien les problèmes que cela peut poser. Donc des sécheresses à répétition. Donc ça, c'est, euh, disons, c'est probablement en France quelque chose qui sera parmi les, sur les conséquences les plus visibles et les plus dommageables dans des régions où déjà l'accès en eau n'est pas si facile. Alors, dans nos régions, euh, c'est plutôt euh, l'hiver qu'on va regarder. Euh, donc l'hiver, donc là vous voyez, ce sont des augmentations de précipitations hein, qui peuvent être en fait pratiquement euh, bon, ce qu'on a connu l'hiver 2014. Hein, l'hiver 2014, je, je regarde toujours les statistiques de Rennes, je suis navré, il y en a peut-être qui savent celle de Brest, mais c'est plus que doublé à Brest, hein, je crois, euh, dans le Finistère. Mais il a, à Rennes, il y avait exactement deux fois plus de précipitations, les, on parle de bon, l'hiver 2014. Hein donc décembre, décembre 2013, janvier, et février 2014, euh, deux fois plus de précipitations qu'une euh, qu année normale, hein, qu'une année moyenne. Et ça a été vrai sur toute la, la, la façade atlantique. Et c'est ce qu'on risque d'avoir à répétition. Donc on comprend bien le mécanisme, un hiver très doux, des perturbations de, de, qui nous viennent de l'océan à répétition, Alors vraiment, ça a été le cas. Et donc euh, c est, c est, disons, ces masses d'air euh, contiennent beaucoup de, de, de beaucoup plus de de vapeur d'eau et donc euh, derrière ça il y, a, disons, il, y a, il y a plus de précipitations donc ça s'est traduit par des inondations et donc je veux dire que ce qu'on a connu en 2014 risque d'être euh, une des choses qu'on connaîtra dans un bon, pas forcément tous les hivers mais une des choses qu'on connaîtra sur la façade atlantique euh, disons dans un climat plus chaud c'est à dire beaucoup plus de précipitations et les risques qui sont associés à, à, à disons à cette augmentation de précipitations alors, maintenant, bah, l'intérêt dans ce domaine, quand même, c'est que finalement, tout le monde a compris très rapidement ce qu'il fallait faire. Euh, donc, ce qu'il faut faire, euh, disons, en 88, le GIEC se met en place, donc le premier rapport est en 90, et euh, dès en 92, au sommet de la terre de Rio, euh, tous, les, tous les pays signent euh, euh, la, la convention climat. Ah, donc, c'est... La convention climat, elle est mise en place à Rio, elle se réunit chaque année, c'est ce qu'on appelle la conférence des parties, COP, c'est pour ça qu'on parle de COP, et euh, la convention climat peut se résumer, alors il y a beaucoup d'articles hein, évidemment, mais peut se résumer à son article 2, hein, qui est un article de bon sens, euh, bon en gros il faut prendre des mesures pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. On comprend bien que... Bon, si on continue à chauffer, c'est un peu idiot d'espérer que, enfin, que rien ne se passera. C'est très clair. Et ça, tout le monde a compris. Presque tout le monde. Alors le problème, c'est que pour stabiliser les quantités de, de gaz carbonique dans l'atmosphère, il faut diminuer les émissions. Ce n'est pas simplement stabiliser les émissions, c'est que, disons, en gros, ce qui sort de l'atmosphère, ce qu'on appelle les puits, soit plus important un peu plus important, en tout cas, euh, du même ordre de grandeur que les sources. Alors, on en est loin actuellement, actuellement il y a plus de la moitié, euh, disons, euh, il y a à peu près la moitié de, euh, de, de, de, du, du gaz carbonique qu'on émet qui reste dans l'atmosphère. Hein, donc il y a vraiment ce, ce, cette idée, et dès au départ, donc euh, finalement la machine se met assez vite, rapidement en place, puisque la première conférence des parties est à Berlin en 1995, et il y en a trois qui qui sont un peu emblématiques, Je suis sûr que les noms vous évoquent quelque chose. Celle de Kyoto, donc c'est la troisième, à la conférence de partie numéro 3, où a été mis en place le protocole de Kyoto, qui était intéressant dans l'esprit, qui n'a pas été inutile, qui avait un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés, on appelle ça l'annexe 1 dans notre jargon, c'est de 5%. Alors les pays en voie de développement étaient eux, tous signataires puisqu'ils n'avaient pas d'engagement. Le protocole de Kyoto se met en place donc c'était sur la période 2008-2012. Malheureusement euh, à l'époque le principal pays le premier pays émetteur qui est à l'époque était les États-Unis euh, n'ont jamais ratifié et jamais mis en œuvre. Ça a été aussi le cas pour le Canada, mais globalement par exemple l'Europe a tenu ses engagements pour le protocole de Kyoto, la France qui s'était engagée à maintenir ses émissions euh, par rapport à l'année de référence 1990, a mieux que tenu ses engagements. Donc le protocole de Kyoto n'a pas vraiment été un échec. L'échec a été que le premier pays émetteur ne, ne s'en soit, soit pas vraiment préoccupé. En gros, euh, l'ère euh, George W. Bush a été extrêmement néfaste pour euh, ceux qui pensent en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est très clair. Si Al Gore avait été élu, euh, et il, le, il aurait pu être élu on même pense qu'il aurait dû être élu peut-être les choses en sera, seraient-elles différentes, je veux dire par là que ça a tenu un peu de choses donc ensuite, alors, haute conférence emblématique, évidemment, en 2009 bon, il n'y a plus rien après 2012 donc euh, il est temps de se pencher à ce qu'on devrait mettre en place pour l'après 2012 alors on pensait déjà à quelque chose qui pourrait s'appeler la deuxième phase du protocole de Kyoto, qui aurait dû être euh, qui normalement aurait dû être euh, ambitieuse. Alors normalement, en fait, l'ambition, il y a bien une seconde phase du protocole de Kyoto, mais elle n'a aucune ambition. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que les seuls pays qui sont, il y a en pratique actuellement, il n'y a que l'Europe, qui représente 10% des émissions, qui s'est impliquée réellement dans la deuxième phase du protocole de Kyoto, avec, ses, disons, son engagement 3x20 à horizon 2020, quelques autres pays, mais parmi tous les grands pays, États-Unis, Canada, Australie, Japon, Russie... Euh, euh, ne, ne sont pas ne sont pas partie prenante dans la seconde phase du protocole de Kyoto sauf à partir d'accords volontaires. Euh, donc on est loin du compte et euh, voilà, donc alors Copenhague n'a quand même pas été complètement un échec, alors peut-être qu'un peu pour se faire pardonner euh, disons nos gouvernants. Ils étaient tous là. Moi j'avais Obama, il y avait Merkel, Poutine, tout le monde était là, je crois. Donc ils ont ils ont quand même fait euh, ils ont fait quelque chose, c'est de passer alors vous voyez, dans, la, dans, sa phase, dans sa version originale, euh, la, le protocole n'a pas d'objectif chiffré. C'est important, il n'y a pas d'objectif chiffré. Et euh, c'est à, à Copenhague, en fait, à, à Cancun, que ça a été l'année la, la, suivante, en 2010, Copenhague et Cancun, où euh, on est passé d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. C'est complètement différent, cet objectif chiffré, c'est, euh, disons, de... Des mesures doivent être prises pour limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés par rapport à, au, disons à la période pré-industrielle. Donc c'est à partir de Copenhague qui est rentré dans, disons dans le vocabulaire de, de la Convention climat, cet objectif de 2 degrés hein, qui va être au cœur de la conférence de Paris. Alors pourquoi euh, Paris devrait-elle être aussi emblématique Alors pas parce que c'est à Paris, hein, pas du tout, mais parce que on est maintenant à, disons, proche de 2020 et que si on veut quelque chose pour... Euh, L'après 2020, eh bien, euh, il, faut, il faut vraiment s'y mettre euh, maintenant. Et donc l'idée, c'est que 2015, cette, euh, disons, l'aboutissement de ce qu'on appelle la feuille de route de Durban, hein, disons, euh, depuis trois ans, on sait que 2015 serait là, normalement la date butoir pour la mise, donc euh, il y aura peut-être des discussions ultérieures, mais disons, pour la mise en route d'un accord. Alors cet accord devrait être effectivement ambitieux si on veut rester en dessous de 2 degrés, et il devrait impliquer tous les pays. C'est ce qui est fondamentalement différent par rapport aux accords précédents, c'est qu'on ne parle plus simplement des pays développés, mais l'idée serait que tous les pays soient associés. La Chine, par exemple, a accepté l'idée de s'associer, enfin, de discuter au moins d'un accord dans lequel il serait partie prenante. Alors où en sommes-nous Donc évidemment, la réussite de cette conférence est en premier lieu du ressort des gouvernements, mais c'est très clair que, disons, tous... Disons, à, à la fois, euh, ce n'est quand même pas uniquement le cas, euh, à la fois, euh, sur le monde scientifique, on se mobilise, euh, à la fois les collectivités locales, les ONG, euh, les médias, euh, mais aussi les entreprises, hein, donc, euh, euh, disons, ont un rôle à jouer. Et ce n'est pas, pas si facile pour, pour, les, pour les entreprises. Quand on regarde, par exemple, si on regarde le problème vu des, disons, du secteur fossile, euh, on peut, en, disons, il y a une condition nécessaire pour que euh, le réchauffement climatique euh, n'excède pas 2 degrés, elle est en termes d'utilisation de, des combustibles fossiles. En gros, on n'a plus le droit, euh, si on veut limiter à 2 degrés, qu'à 250 milliards de tonnes euh, disons de, de carbone hein, provenant de combustibles fossiles. Ça, ça représente euh, 10 ans au rythme euh, 25 ans au rythme actuel. On en est à 10 milliards de tonnes chaque année. Donc 25 ans au rythme actuel, mais surtout, euh, disons un autre point de repère ou de comparaison, c'est de regarder de, ces 250 milliards de tonnes par rapport à ce qui est euh, disponible. Donc, on va parler de réserve. Donc, si vous regardez les réserves, les réserves, c'est ce qui est facilement accessible, euh, disons, à des coûts et à des, avec les technologies actuelles. Donc, ce, des, et les ressources, ce qu'on qu peut rêver d'aller chercher, hein, soit à des coûts pour, pour le moment plus importants, soit dans des conditions... Ah, oui, même si on regarde des réserves, il faut laisser euh, pratiquement euh, 80% de ce qu'on a facilement accessible sous les pieds là où il est. Donc vous voyez bien que c'est un, un changement complet de mode de développement euh, si on veut euh, effectivement rester en, en, disant en dessous de, de 2 degrés. Hein, c'est passer d'un développement largement basé sur l'utilisation des combustibles fossiles à, à ce qu'on appelle, évidemment, euh, le mot est un peu galvaudé, mais une société sobre en carbone. On comprend bien à partir de cela. Alors évidemment, euh, c'est pas comme ça qu'on, c'est évidemment pas euh, ce qu'on va faire. On va pas faire 25 ans au rythme actuel et puis zéro après. Donc les objectifs, euh, disons quand on regarde par contre l'ensemble des trajectoires qui permettent de, de, de, de, enfin, de qui sont compatibles avec l'objectif de degré, eh bien tous ces trajectoires se traduisent par, euh, disons par, par une diminution. Alors, en 2050, pratiquement, disons, entre moins 40 et moins 70%, c'est-à-dire une division par deux, voire par trois, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Donc c'est un monde complètement différent. Ensuite, pratiquement, on continue ensuite jusqu'à neutralité carbone à la fin du siècle. Et il faut aussi, hein, il ne faut pas oublier qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Si on ne fait rien d'ici 2020, euh, il est clair que l'objectif de 2 degrés nous échappera. On ira plutôt vers 3 degrés à échéance de la fin du siècle. Hein, donc il y a vraiment ces trois disons, échelle de temps importante, l'urgence, faire quelque chose tout de suite, euh, infléchir les émissions de gaz à effet de serre, euh, et ensuite, euh, disons, d'un effort d'ici 2050, divisé par deux, voire par trois, et arriver ensuite, et c'est on est loin du compte, il faut ensuite pratiquement ne plus émettre, hein, si on veut rester en, en dessous de 2 degrés. Alors on voit bien que, disons, c'est un monde différent. Euh, le message du GIEC, il est quand même que c'est techniquement possible, disons, techniquement possible, alors alors évidemment c'est une condition nécessaire, ça n'est pas suffisante, il faut agir aussi sur les autres gaz à effet de serre, un peu attentif au méthane, au protoxyde d'azote, mais en termes d'énergie en tout cas c'est techniquement possible Alors, disons il y a tout le potentiel en particulier en énergie renouvelable, et c'est économiquement viable. Alors, Dans cette transition, si on décidait de la faire, et eh bien elle, elle bon d'après le GIEC toujours, elle, elle affecterait le... Disons, le développement d'à peu près un an tous les 30 ans en termes de PIB, c'est tout à fait acceptable, d'autant plus que, disons, dans ce calcul, on ne tient pas compte des, des co-bénéfices en termes d'amélioration de, de la qualité de vie, de diminution des désastres climatiques. Donc, pas, ce que je veux dire, c'est que c'est plus une question de, de, de choix de, de société, de développement, que de réelles possibilités techniques. Disons, le potentiel est là, les solutions, il faut vouloir les mettre en œuvre, mais elles existent. Euh, je, ça ne veut pas dire du tout qu'elles qu sont mises en œuvre, euh, mais c'est assez intéressant de voir comment elles se traduisent. Euh, là aussi, ce sont les, c'est une analyse des scénarios qui permettent de, de rester en dessous de 2 degrés. Euh, donc, dans ces scénarios, eh bien, qu'est-ce qu'on voit, c'est que euh, donc c'est plus une analyse d'économistes en termes de, de modification des flux d'investissement. Donc, euh, les leviers pour, euh, donc on, ça permet de voir quels sont les leviers principaux euh, pour réussir cette transition. Et le, le, le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. C'est de façon très claire, c'est l'efficacité énergétique. Euh, voilà, alors là, donc, en fait, il y a deux, il y a trois, trois indications. Ça, ce sont à gauche, ce sont pour les pays développés les pays en voie de développement, ça, c'est le total. Donc, si on regarde le total, l'efficacité énergétique est vraiment, euh, disons, la, le, le premier levier pour diminuer notre consommation d'énergie. Ensuite, évidemment, que, il n'y a pas de surprise par rapport à. faut désinvestir massivement de l'extraction des combustibles fossiles, vous voyez, euh, désinvestir également de l'utilisation des combustibles fossiles, euh, sauf euh, si on réussissait à mettre en place ce qu'on appelle le piégeage et le stockage du gaz carbonique, euh, carbon capture and storage, euh, donc euh, effectivement, mais c'est loin d'être opérationnel, euh, c'est pas si simple, euh, donc vous voyez, ensuite, euh, bon, tous ces scénarios gardent une petite partie de nucléaire, sans une augmentation d'investissement de, de, très importante, et bien sûr, un développement important des renouvelables, qui sera encore plus important après 2050, et qui est déjà en route dans certains pays. Et puis, ça, ça c'est aussi pour, disons en gros, illustrer le fait que, l'énergie, disons, il y aura un basculement, en tout cas, une place plus importante donnée à l'électrique par rapport à, à la chaleur, donc par exemple, en, en termes de par rapport au combustible euh, disons par exemple le, le, le meilleur exemple c'est bien sûr la mobilité si on veut effectivement de euh, disons gagner diminuer notre utilisation d'essence de, de fuel ou de gazoil eh bien il faut effectivement la, la, la voie c'est pour le à travers l'électrification de, de cette mobilité voilà donc je vais arrêter là ça donne donc ça donne simplement une idée d'où nous en sommes euh, la route est encore longue d'ici paris Alors, il y a des discussions donc, euh, mais, euh, ça sera certainement très difficile d'atteindre des objectifs, mais il faut faire le maximum, et c'est un peu le message, et, et je crois que ça concerne chacun d'entre nous, euh, disons, euh, aussi bien dans les associations, dans les ONG, dans le milieu scientifique, euh, dans les entreprises, dans, aussi dans les médias. Voilà, merci beaucoup.